Hello jeune padawan, aujourd'hui on va parler du petit déjeuner Parfait Et je vais surtout te donner un peu les grosses erreurs Que tu ne devrais pas faire pour justement bien manger le matin Donc pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici Et nous on y va, c'est parti Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thomas Jong, expert en perte de poids sans cardio. Tu peux me retrouver juste ici. Alors, aujourd'hui, parlons du petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est un peu le sujet, un peu mainstream que tout le monde aborde, que un peu tout le monde a sa science. Tu sais, tu as toujours un Jean-Louis qui va te dire « Non, mais tu sais, le matin, il faut manger ça, ça, ça. C'est quelqu'un qui m'a dit qu'il faut manger des céréales, qu'il faut boire du jus d'orange, qu'il faut prendre de la confiture du pain blanc, une tartine de là, etc. » Alors, on va mettre un petit point de vue scientifique par rapport à ça, notamment sur le facteur numéro 1. Qui est les céréales. Alors, les céréales, c'est un peu genre le truc que tout le monde mange le matin, enfin la plupart du temps, parce que c'est marqué un rayon petit désolé. Du coup, tu te dis... Ah, c'est marqué rayon petit déjeuner, euh, moi j'y vais hein. bah, le truc c'est que la plupart des céréales fitness, des céréales industrielles le matin et eh bien c'est de la pure connerie à part le flocon d'avoine qui peut être intéressant euh, là je n'ai ai pas d'autres en tête mais majoritairement les céréales le matin surtout ultra transformées n'ont pas de réel intérêt donc contrairement à ce que les gens disent oui tu vas avoir des fibres complètes tu vas avoir un maximum d'énergie le matin you tu te calmes Ok, genre, j'ai jamais vu quelqu'un qui mangeait des crunchs avoir la pleine forme à 10 heures. Entre toi et moi, à 10 heures, tu manges des crunchs, tu as un coup de barre, tu dors direct. Ok, Et je suis promis à faire ça. Je mange trop de glucides, je dors. Et bien ça, c'est uniquement dû à trop de glucides dans ton alimentation donc si tu manges un petit déjeuner qui est trop sucré et le problème c'est que la plupart du temps bah c'est trop sucré tu vas prendre des céréales donc tu vas prendre du lait tu vas prendre un, jeu, un verre de jus tu vas prendre peut-être du pain avec et en fait quand tu regardes les 4 t'as que des glucides ok même si tu as des protéines dans le blé faut savoir qu'il n'est pas très digeste pour le corps donc au final en termes de protéines oh, c'est alentours de zéro Ensuite, la deuxième grosse erreur que les gens font, oui, number two, c'est de penser que le gras fait grossir. Oui, tu as dit oui. On m'a dit que le gras faisait grossir. Donc moi, j'arrête tout. Moi, je mange tout. Low fat, ok, low fat, Pardon, euh, euh, allégé. Du coup, tu vas te tourner vers les al allégés, vers les produits euh, avec moins de matière grasse, etc. Le truc, c'est qu'il faut que tu retailles une chose. tu n'as pas déjà vu ma vidéo, eh bien, quand tu as un produit qui est aminci, enfin, ouais, on va dire ça allégé en matière grasse, eh bien, faut bien le remplacer par quelque chose. Non. Tu, tu te dis bien qu'ils vont remplacer, ils vont mettre quelque chose d'autre, parce que si tu ne le sais pas encore, bon, je vais te l'apprendre, eh bien, la matière grasse permet de donner de la consistance à un produit. Okay. Si tu prends un steak et tu lui mets du gras Tu vas voir, il va avoir une belle consistance Il va être super bon Donc si tu enlèves ce facteur là C'est un autre facteur aussi, ça permet bien d'avoir un truc bien compact Si tu enlèves ça et que tu remplaces par d'autres choses Il faut vraiment que tu trouves des stratégies Et les stratégies c'est simple, ça va être soit du sucre en plus Ok, Donc forcément alléger en matière grasse Ça va pas dire alléger en sucre Donc tu vas pouvoir rajouter du sucre Mais surtout, tu vas gagner pas mal d'additifs Pas mal de produits compacts Voilà, En fait, on va rajouter des choses qui ne sont pas essentielles À ce que tu manges parce que quand tu manges une pomme, tu n'as pas envie d'avoir une pomme et rajouter je sais pas de la gélatine de porc par exemple, et bien le problème c'est quand tu manges des produits allégés, tu as de la belle merde. Donc mon conseil c'est que quand tu manges le matin, ça va être intéressant d'avoir des bonnes matières grasses, okay le beurre il n'y a aucun souci, tu peux prendre du beurre de cacahuète, beurre de cajou, beurre de ce que tu veux, okay mais forcément tu te calmes, tu... Pas non plus t'enfiler un pot entier parce que moi je, je vous connais, hein, les gens. Oui, moi j'ai mangé une cuillère de beurre de cacahuète. Alors entre ta cuillère et la cuillère du restaurant, c'est pas pareil. Quand toi tu fais genre comme ça et que t'as pris genre 30 grammes et que tu penses que t'as 15 grammes, eh bien c'est le double, c'est le double. Et sur tes calories, c'est genre du, bah c'est le double forcément. Moi, je t'apprends pas grand chose, mais du coup tu peux pas passer du simple au double. Donc fais attention, le gras c'est important, mais tu te calmes. Ensuite, la troisième grosse erreur, c'est tout simplement de boire des jus de fruits. Tu te dis, oui, on m'a dit de boire tes jus d'orange, c'est riche en vitamine C. Et ouf, hélas, hélas, hélas, si ton jus d'orange n'est pas brassé à froid, eh bien, tu perds toutes les vitamines. Il faut savoir une chose, c'est que, petite minute science, attention, on va déballer un peu la science. Alors, les vitamines C sont très euh, volatiles à la chaleur. Ok, Donc, quand tu les cuis, en plus, les vitamines C sont hydrosolubles, donc quand tu les cuis à l'eau, euh, hmm, plus rien et eh bien le truc c'est que quand tu cuis des, de la vitamine c donc par exemple des oranges quand tu broies des oranges et eh bien en fait c'est de la chaleur et donc quand tu les broies à chaud en fait plus tu vas les broies à chaud tu as vu je fais bien le mouvement bah moins tu auras de vitamine et la plupart du temps quand toi tu bois ton jus d'orange joker nanana etc il y a peanuts 0 zero zero, zero, zero. Euh, excuse moi là par contre je te vois là en train de regarder la vidéo mais t'as pas tu t'es pas abonné, tu n'as pas liké, attention je te vois, fais attention, c'est très important pour moi. Bref, je rigole mais c'est très important voilà, pour me montrer que tu aimes bien ce genre de vidéo. Allez on repart sur la vidéo. Du coup au final tu te retrouves avec un aliment qui est euh, dépourvu de fibres, les fibres qui sont censées en ralentir ta digestion, et tu te retrouves avec un produit qui est juste sucré. Donc tu vas boire peut-être 100-200 kcal, quand toi tu cherches à perdre du poids, les 100-200 calories, ça peut te coûter cher à la longue. Surtout qu'en termes d'indice de satiété, Indice de satiété en gros, c'est ce qui te permet de ne plus avoir faim. Le jus d'orange, on est plutôt dans l'anxiété de zéro. Par contre, si tu le brasses à froid ou que tu manges des oranges, aucun problème, même si tu n'as pas les fibres quand tu bois un jus d'orange. Quatrième grosse erreur, c'est les confitures le matin. Oui, les confitures. Eh oui, attends, tu es là, tu manges, de, tu manges du pain qui est déjà un produit plus sucré, tu rajoutes de la confiture industriel, pas de la vraie confiture et même même si c'était de la vraie confiture c'est que du sucre au final, donc tu te retrouves avec un, un petit genet qui est juste trop trop trop sucré, les confitures, en, en tout cas ça fait plaisir mais tu te calmes sur ça, ok, t'as pas besoin de manger des fruits aussi sucrés que ça, prends une tartine mets des fruits, ça fait plaisir et au moins, au moins on est bien tu vois, on est pas mal, donc les confitures surtout industrielles Number 5, number 5, number 5, number 5, c'est simplement les biscuits fit Tu sais genre les barres de céréales, les produits qu'on euh, s'appelle, les biscuits petit-déjeuner Eh, hey, entre toi et moi, on va se parler franchement, c'est de la merde, c'est que du sucre Même ta barre, je te jure que moi avant quand j'étais au haut niveau, entre les pauses, on me donnait des, céréales, des barres de céréales Parce que moi je pensais que ça allait me donner de l'énergie, Sarah, tu vois, genre que j'allais être fort Mais non, c'est des conneries, ça ne donne rien du tout, c'est que du sucre, ok donc, tu te calmes sur ça. Le seul vrai avantage des produits comme ça, c'est que c'est facile à transporter. Et c'est pour ça que les gens en mangent. Tu vas pas te balader avec un, un œuf à la coque dans ta main, tu vois. Tu vas te balader avec un paquet de gâteaux. Mais le problème, c'est que bah, c'est que du sucre. Il a pas vraiment de protéines à l'intérieur. Sauf si tu prends des barres protéinées où là, ça peut être beaucoup plus intéressant pour toi. Surtout si tu les fais toi-même. Si tu ne sais pas les faire toi-même, dis-le-moi en commentaire. Je pourrais peut-être te faire une vidéo sur comment faire des barres protéinées fait maison. Ensuite, le sixième conseil que je peux te donner, mon cher Padawan, c'est est-ce que tu manges des protéines le matin Si tu m'as pas vu en story sur Instagram, j'ai quelqu'un l'autre jour qui m'a dit euh, Ouais, mais euh, tu prends des prods, toi <rire> mmh mmh uh, Do you eat protein Mais non, non, non, non. Bah, bien sûr que si, mais t'es con, quoi. Toi, quand tu manges de la viande, tu manges des prods, donc ça veut rien dire. Est-ce que tu prends de la prod Après, attends, le mieux. Attends, écoute bien, on m'a dit. Toi ça se voit, tes muscles c'est pas naturel Là j'ai les yeux qui sont partis, hein, j'ai commencé à loucher et tout, mes yeux ont fait des tours et tout Mais ça veut rien dire ça, à un moment donné il faut se calmer, ça n'existe pas un muscle qui n'est pas naturel Quand tu fais de la musculation t'as du muscle, quand t'en fais pas t'en as pas, point de barre Je te jure que dans ce moment là, j'ai fait le, tu connais le regard du chat Genre le double regard genre Oh merde, oh merde, oh merde, pourquoi je n'ai pas les mots. Bref, tout ça pour dire, le matin, manger des protéines. C'est très important. Donc les protéines, pour rappel, viande, poisson, œufs, aba, légumineuses. Et voilà, t'as tes protes. Donc est-ce que le matin t'as tes protes Si oui, mon petit déjeuner. Sinon, tu te dépêches, le manger des protéines. Ok Allez, je suis généreux aujourd'hui. Le mythe du oui, t'as sauté le petit déjeuner, tu vas grossir. Euh, tu fermes bien ta gueule. Deux minutes, ok. Sauter un petit-déjeuner n'a jamais fait grossir, manger un petit-déjeuner n'a jamais fait maigrir. Ok, qu'on soit d'accord, manger le petit-déjeuner, si tu veux, tant mieux, si tu veux pas, tant pis. Mais il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune loi, il n'y a aucune règle qui dit que tu sautes, oh, ça marche plus. Non. Le truc c'est que les études qu'on a nous sur ce sujet-là, c'est que les gens sautent le petit-déjeuner tout simplement parce qu'en fait, ils ne s'en sont pas préparés. Du coup, ils se disent "Ouais, j'ai pas le temps, vite paquet de gâteau, pou, ils prennent un truc, hop, café, bim, ils y vont." Et du coup, ça c'est des mauvaises habitudes, mais c'est pas parce que entre guillemets, ils ont voulu le sauter genre de manière consciente, c'est juste que moi ils avaient pas le temps, enfin, ils se sont dit qu'ils avaient pas le temps et du coup, ils l'ont pris à la vite Donc forcément, les gens disent "Oui, bah du coup, regardez, lui il saute le petit-déjeuner, il grossit." Et tu te la fermes bien fort. Donc si tu n'as pas envie de manger le petit déjeuner tranquille ça va déjà te faire gagner de l'argent et gagner du temps attends moi le sommeil pff, là tu sais entre minuit et 7h du matin toutes les minutes sont précieuses entre toi et moi 20 minutes c'est 20 minutes ok euh, moi je peux partir en guerre pour 20 minutes ma sieste après la bouffe que je mange à midi c'est la guerre quelqu'un qui me dérange je pars en guerre avec lui là c'est pas muscle pas naturel etc là pff, on laisse tout tomber on va on la bagarre tu vois, tu vois ce que je veux dire je rigole. donc je pense que j'ai fait le tour, j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'aura plu, si t'as des questions par rapport à ça, tu peux me les poser juste en dessous, je un plaisir de te répondre, tu peux t'abonner sur le petit bouton qui est là, activer la petite cloche pour louper aucune des prochaines vidéos, en tout cas merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, je te dis à bientôt, allez, ciao ciao